Comme nous l'avons vu précédemment, la gamme majeure avec ses 7 degrés nous sert d'échelle de référence à la fois en ce qui concerne les intervalles, mais aussi pour les accords. Nous avons vu que la structure de l'accord de septième de dominante émergeait du son lui-même, à partir de l'association des harmoniques H4, H5, H6 et H7. L'accord de septième de dominante est l'un des trois piliers principaux de l'harmonie tonale avec l'accord parfait majeur et l'accord parfait mineur, que nous avons vu tous deux précédemment. Dans le cas de l'accord de septième de dominante, la septième est minorisée. L'accord de septième de dominante dans son état fondamental peut être vu comme l'association, cette fois de quatre degrés distincts. Le degré 1, appelé « note fondamentale », c'est elle qui va donner le nom à l'accord. Le degré 3, le degré 5 et le degré 7 bémol. On peut voir aussi cet accord comme étant la fusion de six intervalles. L'intervalle de quinte formé avec les degrés 1 et 5, l'intervalle de tierce majeure formé avec les degrés 1 et 3. L'intervalle de tierce mineure formé par les degrés 3 et 5. L'intervalle de triton formé par les degrés 3 et 7 bémol. Nous verrons plus tard combien cet intervalle joue un rôle caractéristique dans l'accord de septième de dominante. L'intervalle de tierce mineure formé par les degrés 5 et 7 bémol. Et enfin, l'intervalle de septième mineur formé avec les degrés 1 et 7 bémol.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 et constitué des notes Do, Mi, Sol, Si bémol. Si nous décalons à présent toute la structure de cet accord en la haussant d'un demi-ton, nous obtenons alors cette fois l'accord de septième de dominante de Ré bémol constitué des notes Ré bémol, Fa, La bémol, Do bémol. Puis l'accord de septième de dominante de Ré constitué des notes Ré. Fa dièse, La, Do. L'accord de septième de dominante de Mi bémol, constitué des notes Mi bémol, Sol, Si bémol, Ré bémol. L'accord de septième de dominante de Mi, constitué des notes Mi, Sol dièse, Si, Ré. L'accord de septième de dominante de Fa constitue les notes Fa, La, Do, Mi bémol. L'accord de septième de dominante de Fa dièse constitue les notes Fa dièse, La dièse, Do dièse, Mi. L'accord de septième de dominante de Sol constitue les notes Sol, si, Ré, Fa. L'accord de septième de dominante de La bémol constitue des notes La bémol, Do, Mi bémol, Sol bémol. L'accord de septième de dominante de La constitue des notes La, Do dièse, Mi, Sol. L'accord de septième de dominante de Si bémol constitue des notes Si bémol, Ré, Fa, La bémol. Et enfin, l'accord de septième de dominante de Si constitue les notes Si, Ré dièse, Fa dièse, La. Nous allons à présent chercher à mémoriser sur le plan visuel chacun des douze accords de septième de dominante en observant leur empreinte à partir du contraste visuel des touches du clavier d'un piano. L'empreinte visuelle de l'accord de septième de dominante de Do est blanc, blanc, blanc, noir. L'empreinte visuelle de l'accord de septième de dominante de ré bémol est noir, blanc, Noir, blanc. L'empreinte visuelle de l'accord de septième de dominante de Ré est blanc, noir, blanc, blanc. L'empreinte visuelle de l'accord de septième de dominante de Mi bémol est noir, blanc, noir, noir. L'empreinte visuelle de l'accord de septième de dominante de Mi est blanc, noir, blanc, blanc. L'empreinte visuelle de l'accord de septième de dominante de Fa est blanc, blanc, blanc, noir. L'empreinte visuelle de l'accord de septième de dominante de Fa dièse est noir, noir, Noir, blanc. L'empreinte visuelle de l'accord de septième de dominante de sol est blanc, blanc, blanc, blanc. L'empreinte visuelle de l'accord de septième de dominante de la bémol est noir, blanc, noir, noir. L'empreinte visuelle de l'accord de septième de dominante de La est blanc, noir, blanc, blanc. L'empreinte visuelle de l'accord de septième de dominante de Si bémol est noir, blanc, blanc, noir. Et enfin, l'empreinte visuelle de l'accord de septième de dominante de Si est blanc, noir, noir.